Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Annecy, c'est-à-dire en face du lac d'Annecy. Et euh, j'ai la chance d'avoir euh, aujourd'hui Emmerich Berthold. Bonjour Emmerich. Bonjour. Alors toi, euh, toi tu es quoi aujourd'hui suis... Alors aujourd'hui je suis cuisinier dans un hôtel euh, sur Montreux, hein, en Suisse. Et, euh, mais sans diplôme. Donc j'ai pas fait l'école hôtelière, euh, J'ai vraiment appris euh, de fil en aiguille euh, sur le tas. Et euh... Le parcours, il est intéressant parce qu'il y a quand même quelques quelques épreuves quoi. Eh ben, on va voir ça au, au fur et à mesure. <rire> et donc toi, je toi en fait, tu es, es, es né à Sivrieux. Exact. Euh, je suis né à Duchère, à Duchère, ah mais tu as longuement habité à Sivrieux d'Azerg, là où est situé notre web radio. Et c'est pour ça que tu es là, parce que tu es aussi un de mes anciens élèves, mais entre autres, pas que ça. Et euh, toi, aujourd'hui, euh, as, as tu t'es amené aujourd'hui à un parcours qui est dingue. Euh, je t'ai connu quand tu étais élève euh, au collège. et <rire> Vas-y, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir bah, Le premier souvenir, c'était la rencontre. Donc Déjà, euh, on était en rang, là, deux par deux, euh, <rire> devant la porte, là, dehors. Parce qu'à l'époque, c'était euh, dehors, en euh, dehors de l'école, la petite ouais. salle. Il y avait tous les ordis. Et puis, euh, là, je te vois arriver en, en, en trombe, genre vraiment euh, rapidos. Et puis, euh, bonjour, bonjour, ok, on rentre, tac, tac on s'installe. Son livre, oui, moi j'ai mon livre. Ok, ce livre c'est de la merde, j'aime pas, je le veux plus. Ça, ça le premier truc. Ça, j'ai adoré. Et là, je me suis dit, waouh, ce prof il est déjanté quoi, j'aime beaucoup. J'ai pas du tout ce même souvenir, c'est marrant comme quoi, ouais, ouais, je m'en souviens bien. Et je me suis dit, ouais, là ça va être intéressant. Et j'espère que ça l'a été d'ailleurs. Ouais, ça l'a été surtout les légendes mythologiques, les fondements de la civilisation, les questionnements philosophiques aussi qui vont avec. C'est ça, ça, j'ai adoré. Et alors toi justement, donc on va switcher à la petite enfance, toi donc tu nais à La Duchère, un ouais. grand classique, euh, <rire> et ensuite donc tu vas t'installer avec tes parents à Sivrieux. Alors vas-y, qu'est-ce que tu en gardes comme, comme idée avant qu'on défile tout ça ben, une enfance euh, pas trop mal, alors, je dois dire <rire> même très cool. Hein. Euh, j'ai toujours été assez peinard, j'ai pas été maltraité ou quoi. toujours moi une, une... Ouais, j'ai eu une belle enfance. Franchement j'ai eu des amis à l'école, pas de harcèlement scolaire ou quoi. C'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami d'ailleurs, avec qui je m'entends très bien actuellement. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fait bizarre de dire ça. Et, euh, et ouais, sur eux, c'était bah, l'école, puis après ça a switché au collège, donc, euh, à Chazé d'Azergues. Et puis, euh, non, simple, un une enfance euh, très basique. Les okay. des conneries de gamins, euh, les cabanes dans les bois et tout. tout Très bien, t'avais déjà un choses, côté quoi. nature, c'est pour ça que tu t'es aussi ramené avec plaisir d'une certaine manière à Châtel, là où t'es. Ouais. Enfin, et maintenant en Montreux. Mais ça, on va voir ça après. Et donc, euh, toi, tu bascules donc lycée, lycée à Duchère, je suppose. Oui. C'est ça. Et... Lycée de secteur. Ok, normal. Tu passes tes trois ans là-bas. Ouais. Et vient le moment de la décision de l'orientation. Alors, il se passe quoi au lycée Parce que moi, j'ai pas de retour là-dessus. Bah, le lycée, niveau orientation, on sait pas trop quoi faire déjà quand on a 16 ans. On ah, arrive ah, en seconde, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment faire. Alors à l'école, on a cette idée de. Euh, ouais, faut que tu deviennes avocat, faut que tu deviennes médecin, ingénieur, ou... des grands métiers. Et puis celui qui veut être boulanger, que c'est un métier euh, plus qu'honorable, plus que respectable, bah lui, on va lui dire, ah mais toi, tu t'as rien compris. Et euh, ça, c'est un truc qu'on m'a trop mis dans la tête. Et quand je suis arrivé en lycée général, euh, je... je sentais que c'était pas vraiment pour moi, mais il fallait que je le fasse. Je l'ai un peu fait par. Euh, il euh, y a un mot particulier là-dessus, je l'ai plus... Euh, Devoir, enfin euh, ce, ce, ce bah, Ouais, ouais, c'est... Pour pas décevoir, enfin... Là... Par redevance, ce... Ouais, c'est ça, redevance. Par, ouais. Un peu de la redevance mmh. envers les parents. Et, euh, et finalement, bah, en première, on a dû choisir notre section. Donc j'ai pris euh, économie et sociale, parce que euh, tous ceux qui vont en ES, c'est des gens qui ne savent pas quoi faire, en fait. <rire> parce que c'est clairement ça. Les littéraires, c'était ceux qui étaient ouais. très... Euh, ah, j'adore les langues, euh, j'adore la littérature, mmh. j'adore lire des livres que moi j'aime pas, moi j'aime pas lire des livres, donc déjà littéraire c'était mort. Et puis S, scientifique, euh, les maths c'était pas du tout mon truc. Donc euh, ça m'intéressait pas, mm. ça me parlait pas. Donc euh, économique et social, fallait bien faire un bac général. Ok, tu l'as, tu vas où après Alors après je vais à l'UCLI, à lyon perrache donc euh, faculté catholique de Lyon. C'est marrant, je te vois pas forcément à l'UCLI, euh, naturellement connaissant ton tempérament. Ouais, ça c'est, il y a deux trois fois où ça a pété un petit peu là-bas. <rire> tellement à la cafétéria, je vous souviens, euh, avec un élève. Raconte euh, En troisième année, et puis moi j'étais en première et j'avais que 20 minutes pour manger et je lui dis dans la file d'attente, excuse-moi, est-ce que je peux passer devant toi parce que j'ai vraiment pas le temps. Et il me dit oh non tu fais la tue comme tout le monde, tu t'écages. Enfin vraiment il m'a mal parlé. Et euh, là je, je suis un peu parti euh, en vrille quoi. J'ai pris de tabouret, je l'ai menacé avec. Ça c'était des petits tabourets de cafétéria. Bref. Et <rire> puis après euh, la, <rire> la gérante de promo qui appelle mes parents, oui mais madame Bertold, votre fils il a encore fait ça. c'était <rire> T'as marqué le encore Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, des fois je venais pas en cours, euh, des fois... Je... Bah ouais, c'était ma mère en fait, il m'avait vraiment inscrit là, qui Et c'était bah, droit même... C'était le droit, enfin le droit C'était le droit, ouais, fac de droit. Mais t'as quand même appris des choses Plein de choses, plein de choses, surtout le droit international, c'est ce qui me plaisait vraiment le plus. Ça, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, j'adore le droit international et je m'y intéresse encore. Et... Euh... Et puis, ouais, c'était une belle expérience, il n'y a pas de mauvaise expérience. Non, t'apprends. T'apprends, mais au final... Pff... Bon, droit civil, machin, droit constitutionnel, ça c'était des trucs, euh, c'était trop barbant pour moi en fait. Je, rentre, je rentrais chez moi, je passais 9 heures à la fac à noter, noter, noter, noter. Puis quand tu rentres chez toi, tu pas du tout envie d'ouvrir tes classeurs en fait. Tu rentres chez toi, tu vas être, euh, être libre quoi. Et c'est ça que j'aime maintenant dans mon travail, c'est que quand je rentre chez moi, je suis libre. Je ne fais, euh, fais pas apprendre mes recettes, euh, parce que je les connais déjà. Je ne fais pas apprendre, euh... alors j'apprends toujours en cuisine, mais sur place. Ok. J'apprends sur place, je ne révise pas. Non, c'est bien, le côté pratique, c'est hyper important. Et toi, euh, donc tu te fais ton, ton année, enfin, tu essaies de faire ton année parce que vient le moment, alors tes parents, entre-temps, ont… Euh, sont pas, -y, alors, il y a cet épisode-là là où ouais, ils migrent voilà. en Suisse et que ça, ça permet d'être seul. C'est ça. ça. Alors, il y a, y a eu ça. Il y a eu le fait que mes parents sont partis, donc ils m'ont dit voilà, tu vas à la fac et puis nous, euh, on est mutés sur euh, Montay, donc euh, en Suisse, dans le Valais. Et euh, donc, ils ont déménagé sur Châtel, côté France, pour être frontalier, mmh. mal le bon plan. Et donc, j'avais la maison tout seul, avec ma grande sœur, Fanny. Fanny, qu'on salue okay. bien. Et puis, euh, et donc c'était un peu pas n'importe quoi, parce qu'on entretenait bien la maison quand même. Mais on <rire> invitait même. souvent des copains pour, euh, pour boire des canons, ou des trucs comme ça. Mais, euh, après ouais j'avais trop cette liberté genre si je vais pas en cours mes parents ne le voient pas. Forcément, ils sont loin. Donc euh, j'avais pas ce, ce cadre, j'avais pas un encadrement. C'est dur de récupérer sa propre liberté. Je pense que c'est le travail le plus difficile à ouais. un moment, quand on n'a pas les contraintes et qu'on se les fixe nous-mêmes. Clairement. Et là je les ai prises il n'y a pas longtemps mes libertés, mmh. justement. Et euh, ça fait bizarre. J'en ai limite fait une dépression. Hein. Oui, je peux Parce comprendre, c'est difficile. Oui, c'était dur, hein. ça a été très dur. Et puis surtout en Suisse, quand je déménageais en Suisse, euh... c'est d'autres lois, d'autres formalités. Tu te ramènes avec ta voiture, il faut la déclarer à la douane. Enfin, que des trucs super... Euh... C'est lourd, hmm. c'est lourd. Quand tu as 25 ans que tu dois faire tout ça, tout seul. En plus, je me suis marié. Je me suis marié entre deux. Donc, il y a aussi les obligations d'un mari. Et euh, chose que mes parents n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord pour que je me marie. C'est pour ça que je me suis marié avant de leur dire. <rire> voilà, j'ai rien, rien fait de normal en fait. Il euh, y en a qui sont comme du papier à musique, qui vont se dire bon, bah l'étape c'est ça, le mariage, les enfants, la maison. Moi je, je, fais, tout, je fais tout à l'envers quoi. Je fais, je fais à ma sauce. J'ai fait à ma sauce. Donc t'arrives là-bas et euh, tu là-bas, c'est-à-dire que ça se passe mal la fac de, ouais. du CLI à un moment, c'est-à-dire que tu vas plus, oh. ça te gave, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire à un moment, comment voilà. ça se passe, et c'est ce moment-là où tes parents, si j'ai bien saisi, te récupèrent et te disent tu, tu retournes voilà. à la maison bah C'était toujours cette contrainte, toujours les parents qui décident. Ça, ça a souvent été ça en fait. Et euh, mes parents, sont, ils, ils ont toujours voulu le meilleur pour moi, mmh. mais il y a toujours eu cette contrainte, genre si je ne vais pas à la fac, il bah, faut que je fasse quelque chose. Forcément, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai plus envie de, de faire chier en fait, sur les bancs de l'école. J'ai envie de travailler, de découvrir autre chose, euh, voir comment, on, comment être libre, en fait, tout simplement. Et cette liberté, j'ai commencé bah, en travaillant chez Leclerc. La ah, Civrieux, si le grand classique où tout le monde passe <rire> tous les étés. C'est ça. Et moi, je commençais au mois de mai 2014, et puis euh, je finis en août 2014, c'est là où j'ai basculé sur Châtel. Hmm. Et puis, euh, et puis en arrivant à Châtel, il bah, fallait que je trouve encore du travail. Et comme il n'y avait que des bars-restaurants sur Châtel, parce que c'est touristique, donc je me suis dit, bah, je vais poser un CV par-ci par-là. En fait, non, même pas, j'ai posé un CV. Je suis allé voir Piste Châtel, très bon restaurant d'ailleurs. J'ai posé, posé le CV et la patronne, elle a juste dit, ah, je vois que tu parles anglais. Je dis oui. Elle me dit, bah, c'est bien, il y a que des Anglais à Châtel, donc euh, je te prends. Tu vas bosser à la pizzeria, tu vas répondre au téléphone, encaisser, machin. Et c'est comme ça que j'ai commencé comme... Pseudo serveur euh, mmh. en pizzeria. Euh... Comment c'était au début Parce que tu avais pas fait d'expérience. Euh... Ah ouais, vas-y. Dur. Ah hein. oh ouais. C'est que. <rire> bah déjà, je sortais jamais dans les cafés. Euh... Avant, quand j'étais étudiant, c'était les fêtes étudiantes. Tu rentrais en boîte de nuit et puis euh, tu te prenais ton petit verre, puisque tu avais ton petit ticket là quand tu mmh. venais de rentrer. Et puis euh, tu terminais quoi. Donc je connaissais pas les boissons, les trucs comme ça. Alors quand il y a la première cliente qui rentre, c'était un Perrier tranche. Moi je suis là un perrier tranche, je comprends pas tu vois, et, mon, et le pizzaio qui est devenu un de mes meilleurs amis d'ailleurs, qui a 11 ans de plus que moi, qui me dit « Ah tu sais pas ce que ça un perrier tranche du con, c'est une tranche de citron dedans quoi, dans un perrier et, et là je fais « Ah oh, d'accord, ok ». Au début je connaissais pas, les perroquets, mmh. les manches, tous les trucs apéritifs, déjà là j'étais largué. Tous les noms euh, de pseudo cocktails, euh, un Monaco, un panaché, ça je connaissais, mais il y avait des trucs que je connaissais pas, j'étais un peu largué au début répondre au téléphone, encaisser, machin, toutes ces, ces choses-là, j'ai dû l'assimiler petit à petit, mais je m'en suis quand même bien sorti parce que j'avais un bon formateur. Mmh. puis tu voulais apprendre. Et je voulais apprendre. Ouais, ça joue énormément. En fait, on réussit à peu près tout ce qu'on engage si on veut apprendre. C'est ça. Parce que c'est ça en fait, même si tu n'as pas de diplôme, que là on y reviendra d'ailleurs. Quand tu parleras effectivement de ton passage aux 5 étoiles, mmh. euh, à ce moment-là, là, ils t'ont pris même sans diplôme, parce que c'est la ouais. volonté, c'est le test, c'est faire confiance à des gens. C'est la journée de test qui fait tout. C'est la journée de test qui fait vraiment tout, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et souvent, t'as des petits malins qui vont se, se mettre à fond à 100% pendant la, la période d'essai, là. Et puis, au bout d'un mois, c'est bon, quoi. On le perd, quoi. C'est ça. Mais bon, en Suisse, t'as pas un poste vraiment fixe. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Donc. Euh, Donc. Tu peux pas vraiment tricher. Mmh. Et moi, j'aime pas tricher. Mmh, très bien. J'ai je, je toujours été honnête et. Et si j'ai envie, je le, je le montre, tout simplement. Si j'ai pas envie, je le, je le montre aussi. Je ne vais, pas... vais pas tourner autour du pot. Non, euh... c'est très bien, il faut être franc. Il faut être franc. Donc, tu fais la pizzeria. Comment ça se passe avec le temps Combien de temps tu y restes et après Alors, j'y suis resté deux saisons, une d'hiver et une d'été. Et après, les patrons, ils partent. Parce que mon patron était gallois, qui était marié avec euh, la patronne. Et euh, donc, ils ont déménagé et le restaurant, il a été racheté. Par un couple d'anglais de Londres, et euh, c'est là que je suis venu les voir. Je leur ai dit Est-ce que vous cherchez pas un serveur Parce que je suis servi à la pizzeria. Ils me disent Non, mmh. mais on veut un cuisinier. Et, et toi, là, as... Et j'ai jamais touché le cuisine, Et, mes, et mes tes parents, parents cuisinaient pas, pas. Mes parents cuisinaient pas. Ma grand-mère cuisinait, mais j'étais petit, donc euh, j'ai pas trop vu ça. Je, je m'y intéressais pas vraiment quand j'étais petit. Donc il euh, y a eu ce côté euh, Ouais, c'est un peu le noir complet, c'est flou, et euh, mais faut que j'y aille. Parce que c'est là où je vais avoir du boulot. En saison, quand tu travailles, c'est 6 euh, mois ou 7 mois dans l'année. Donc, euh, tu as à ravi de trouver un job quoi. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, je me lance. Et le petit chef, il me dit, c'est que du fait maison. On fait simple, c'est snack, c'est burger, wrap, salade, euh, mm. tout maison. Que du frais, pas de congélateur. Il n'y avait pas un congélo dans la… Tu aucun, la... aucun outil Aucun outil. <rire> je suis arrivé comme ça, mais genre en touriste à poil quoi. Et euh, euh, ils m'ont juste acheté les tenues de cuisine, ils m'ont fourni les tenues de ouais. cuisine, les tabliers. Et euh, je me souviens, c'était les vieilles vestes de cuisine à boutons qui clipsent comme ça, c'était une horreur. C'était trop moche. Et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça avec des vieux couteaux, euh, pas aiguisés, euh, pas affûtés, euh, couteaux qui Ta T'as quel âge et c'est en quelle année Là j'ai euh, 19, euh, 19 ans à la pizza, 20 ans. 20 ans, 2010, 2018 euh, 2015, euh, hiver 2015, 2016. 2016, ok. Ouais. Et après, ben, j'ai fait la cuisine avec eux pendant euh, deux années. Comment ça s'est passé oh, T'as appris rapidement, ça Ça s'est passé comment T'as aimé Ouais. Franchement, ouais, c'était super intéressant et puis c'était quelqu'un qui cuisinait beaucoup euh, cuisine du monde. Il n'était pas traditionnel. Donc il n'y avait pas euh, des fondus à faire ou des raclettes, ça c'est un peu barbant. Tu fais du fromage, terminé. Mais euh, lui c'était vraiment euh, dans les épices, dans il, il avait quelque chose, euh, euh, qui... il aimait faire découvrir. Hmm. Il adorait ça et c'était quelqu'un qui sortait d'un étoile les Michelin déjà de base. C'est très bien, très bon formateur. Il avait, ouais, il avait une super bonne formation et euh, il était très très calme, même trop calme, c'était un calme de mort. <rire> il était très froid, mais avec beaucoup d'humour. Hein. Oui. L'humour à l'anglaise, tu vois. Je le vois tout à fait. Mais très très froid. Et euh, première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouf, il faut pas. Faut pas l'embêter. Le, C'est un vrai chef quoi. Ça fait un peu un nature best à l'anglaise. <rire> ouais, C'était un peu un gars comme ça. Et euh, non, franchement, je me suis éclaté. C'était génial. C'était génial. Ok, tu passes. Tu termines quand avec lui J'ai terminé, alors. Euh, j'ai terminé 2000, euh, j'ai fait saison d'hiver, je fais à peu près trois saisons, je crois. Deux d'hiver et une d'été. Ok. Et après l'été, euh, j'ai fait euh, le bar. ah y a pas J'allais te poser la question, il n'y a pas moment où tu es barman. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce qu'en cuisine, on faisait beaucoup d'heures, c'était en coupé, donc euh, 9 heures le matin et puis ça pouvait être tiré jusqu'à 15, 16 heures, puis tu revenais à 18. Moi bon, ça allait, j'habitais à côté. Donc euh, ça allait encore pour faire une sieste. Mais euh, après, revenir le soir et puis finir à 23h, euh, 23h30, euh, tout dépendait euh, de la ouais. clientèle. Quoi. Ça arrivait qu'il y en a un, il venait fêter son anniversaire à 12 personnes à 22h. Alors qu'on fermait à 22h. Tu prenais quand même Tu prenais quand même bah, parce que c'est le commerce. C'est des sous. Bah, c'est oui. des sous qui rentrent. Et, et puis après, comme c'est des Anglais, ils te lâchaient 50, front... 50 euros de pourboire. On... C'était ouais. énorme, les pourboires qu'on prenait. Parce que moi j'étais au SMIC, donc 1002. Ça pique. Donc à 80 heures semaine, j'essaie de le dire en français, je me concentre. <rire> Parce que maintenant t'as pris la mentalité suisse. Maintenant c'est 70, 80, 90. <rire> tu me ouais. dis Valet en Suisse Ah le Valet. Tu le fais très bien. C'est le Valet. <rire> c'est le Valet. <rire> euh, ouais donc tu chiffres bah, sur des horaires de, de cuisine, c'est d'ailleurs pour ça que ça pose, ça pose, et ça a posé autant de problèmes d'ailleurs pour recruter mmh. du monde. Bah ouais, carrément. Même actuellement, c'est super dur. Mais encore, là, on est bien, hein, au Plaza. Mmh. On est... Mais ça, on, on va y venir. On va y venir. On va y venir. Donc là-dessus, tu, ton... tu me termines ta pizzeria, enfin, tu passes au barman. barman. Ouais. Tu y restes combien de temps euh, J'y reste euh, un mois et demi. Tu as pas une bonne anecdote euh, Si. Mmh. Si, c'est que quand je travaillais, alors j'ouvrais le, le bar, je le refermais, donc à 3h le matin après le ménage. Et puis euh, mon verbe débauche, c'était à la boîte de nuit à côté. Okay. Avec tous les clients que je venais de servir. Donc je payais rien, <rire> parce que forcément <rire> ils payaient tout. Ça c'était chouette hein. Mais euh, par contre, tu dors jamais la nuit. Tu dors que le jour, donc tu prends jamais le soleil. Tu es toujours un peu malade. Ouais. Tu as toujours ce, ce rythme De la peu... nuit que je vois très bien où tu as C'est grisant. C'est ouais. grisant. Et, euh, et à un moment, j'ai pété, pété un plomb. Parce qu'en fait, il y avait une caméra dans le bar. Mais, soi-disant pour notre sécurité. Mais en fait, le patron avait sur le téléphone l'application pour la caméra, et donc il regardait depuis chez lui, qui habitait à deux pâtés de maison du bar, il regardait et puis il disait euh, par message « Non, il faut que tu fasses ci, non, il faut que tu fasses ça. Donc, si t'as pas confiance, gère-toi ton bar, c'est toi le patron, sois toi dans ton bar. » Et ça, c'est un truc que j'ai pas trop aimé, donc je lui ai répondu ça. Et quand tout le monde est parti, il m'a dit entre quatre yeux « Écoute, prochaine fois que tu me parles comme ça, je te viens. » Ça t'a pas plu? Non. Je me suis même bloqué le dos sur le moment, tellement ah. je me suis. Ouais, parce que je suis calme, hein, mais ouais. si je brille, euh... si je, brille, euh, je peux vite tout casser. Donc euh, je me suis bloqué le dos pour pas tout casser, on va dire. C'était un peu un réflexe euh, du corps, en fait, hein, ouais. qui m'empêchait de, euh, de faire des bêtises. Et puis euh, je lui ai donné la clé, je lui ai dit, tiens, j'étais comme ça, je lui ai dit, bah tiens, t'ouvriras ton bar demain. Puis il m'a rendu la clé, il m'a dit, écoute, euh, la nuit pour réfléchir la nuit porte conseil tu as pris la nuit donc j'ai pris la nuit pour réfléchir parce que je suis pas quelqu'un de buté non plus donc euh, et plus je réfléchissais plus ça m'énervait en fait donc, oui. euh, donc en même temps tu pas d'accord tu as ta colère donc c'est non donc oui. le lendemain oui. euh, la clé tiens merci au revoir c'était début février vacances scolaires donc euh, oh, euh, le plein rush en station voilà donc euh, là, j'ai fait… Bon là, j'étais en vacances en février du coup. <rire> Pour Ça, une fois, en tant que saisonnier, c'est hyper rare. Ah, C'était énorme. <rire> je me suis bien amusé. Euh, donc euh... après, j'ai un copain qui avait travaillé dans un hôtel assez EP sur Châtel, oui. fleur de neige, hôtel 3 étoiles, euh, même supérieur je dirais parce qu'il fait limite de la gastronomie, la bonne gastronomie en restaurant. Et euh, un copain qui avait bossé là-bas, il m'envoie un message, il me dit écoute, appelle-le euh, si tu cherches du boulot. Lui, il cherche un cuisseau. Je lui dis « Ok, pas de problème ». Je l'appelle, il me dit « Ok, t'es là vendredi ?» Je lui dis « Oui, je viens de vendredi mmh. matin. » Et là, je découvre une cuisine, genre… Euh, j'ai pas l'habitude de ces cuisines-là. Moi, j'ai toujours travaillé dans une cuisine de snack euh, toute petite. Hein. La cuisine, elle faisait euh, 15 mètres carrés peut-être. C'est énorme. La, et en plus, toi, tu n'avais pas ton matos au début, tu l'as acheté au fur et à mesure. Au parce fur et à ça... mesure, avant de venir chez lui, j'ai acheté euh, juste un couteau d'office, un éminceur et puis euh, un truc pour éplucher, quoi, un, un casteur quoi. Basta. <rire> C'est tout. Et là, tu arrives je rien. Et là, j'arrive, je vois la cuisine comme ça, tout le matériel que je connais pas, euh, du vrai matériel de cuisine quoi. Et là, je me dis « Waouh !» Il m'a rien dit « Ça te plaît ?» Je dis <rire> « Ah ouais, mais il faudra que tu m'apprennes tout ça. » Parce qu'il y avait un poste de travail euh, central avec euh, les planches, les, les gaz, mmh. euh, salamandres, euh, tout ça, un bas-mari. Jamais travaillé avec un bain mari Donc c'était super chouette. Premier service, vendredi midi, euh, sans couvert. Oh Sans couvert. Vous étiez combien en cuisine Le chef. Au... Alors il y avait le chef qui faisait les viandes, moi j'étais aux garnitures, et un gars au froid, et un pâtissier, donc tes quatre. Waouh Waouh Waouh Ouais. Ça a dû piquer au début. Et un plongeur. Ouais. Ah, au début ouais ça a été violent. Mais genre vraiment violent. Et puis le chef il est très euh, speed quoi. Il prend pas de drogue ou quoi. Hein. Mais, ouais, euh, mais est... Il, ouais. il est vraiment speed. Quand il parle tu l'entends pas parler parce qu'il est pressé de parler, de dire les choses. Tellement il est pressé. Déjà c'est un environnement comme ça et là je me dis ouais là c'est dingue, c'est une dinguerie. Chaque assiette on les dressait devant le devant le, le bain marie. Donc tu avais toute la vapeur du bain marie dans la tronche et puis au dessus tu avais la salamande, le toaster. Et toutes les assiettes, deux par deux, en salamandre avant d'envoyer dans le passe-chaud. Et c'est moi qui dressais en plus de ça. Il, il mettait la viande sur le côté, tac, tu te démerdes, tu dresses comme tu veux. Sois créatif. Comme ça, dès le début. En même temps, tu crains pas parce que tu avais ta liberté créatrice. Et là, ouais, franchement, vrai. même si ça, ça devait être super, super difficile, on est d'accord. Ouais. Mais tu avais ta liberté. Je maintiens que vu que tu m'en parles et que je te, connais, je te connais un peu. ça. Ouais. Il m'a dit tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Et là, j'ai fait c'est cool. Mais j'ai la responsabilité du coup de dresser et pour un client, enfin pour un client qui paye, oui. pour de la bonne cuisine, pour un restaurant qui est réputé. Donc là je me dis Ouf, Respo... ouais, mais c'est très bien la mise en responsabilisation, ah, j'aime ouais. bien. Là Il a été fort sur ça le chef. Et, euh, et il me disait euh, comme ça, hein, il avait tous les tickets là devant, on avait une guirlande, et il me disait euh, 15.. Euh... Il me dit, allez vas-y tu m'envoies 15 couverts là, on envoie trois tables d'un coup, là tac tac. Et puis là, je sortais les assiettes du passe chaud, donc les assiettes à 80 degrés, 80 degrés, pardon. <rire> voilà, je m'y prends, hein. 80 degrés, les assiettes, t'as pas le temps de, de plier ton torchon, ouais. en fait. Tu, tu les prends comme ça. Ouais, bon, c'est limite, ouais. tu les prends à sec. Bah, c'est comme ma grand-mère, pareil, quand elle prenait les plats en sortant du four. <rire> ouais, ouais, ouais. c'est la corne, voilà, il n'y a plus rien. Et puis je me brûlais, je faisais. Comme ça, Je dressais. Alors la vapeur dans la tête, la salamandre au-dessus, et puis j'envoyais. Après, sans couvert, j'ai les doigts violets tellement ils ont cuit, avec les, avec les assiettes chaudes, <rire> brûlantes. Je rigole, mais en fait je vois bien. Et puis je pense que le chef mettait les assiettes très chaudes pour faire chier les serveurs. Je, je pense qu'il faisait exprès. C'est pire que le bisutage, c'est où les... Ouais, ouais, <rire> je pense, pense qu'il faisait exprès parce qu'il aimait bien. Il est, il est un peu taquin. Et, euh, et du coup, euh, ça tombait bien parce que c'était l'hiver, donc il neigeait, il y avait de la neige. Donc euh, pour couper la cuisson, c'était bien. Quoi. Les doigts. Ça, et quand je sortais euh, du restaurant, ouais, je, je mettais les mains dans la neige comme ça, ça me faisait, ça faisait le meilleur bien que j'ai eu de ma vie, c'était ça. Quoi. Et puis après, euh, en sortant du, bah, de la cuisine, le chef il me regarde, il me dit T'es là ce soir Alors que c'était juste un essai pour le midi de base. Hein. Je dis Ouais, j'ai rien de prévu. Il me dit Tu peux venir et Puis là, ça a commencé quoi. Le contrat et puis. Euh... Puis j'ai fait la fin de saison d'hiver avec lui du coup. Il est intelligent ton chef, vraiment Ouais. Ah oui oui, c'est ouais. un très bon gestionnaire de ressources humaines et tout ça, enfin il calcule mais en même temps... Il... Et puis il avait pas trop le choix, parce qu'il y alors... avait vraiment du monde. Ouais. Et là vous êtes avant Covid Bien avant. C'était euh, 2000... Euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, 2018. Ok, donc tu te fais ton année en... ton année plein pot là-bas. Voilà. Et je fais, bah, alors, je fais juste la fin d'hiver et l'été chez lui, c'est là qu'il y avait eu la coupe du monde. Et c'était un grand fan de foot, donc euh, du coup on s'entendait bien sur ça, on, on discutait de ça beaucoup. Et euh, quand il y a eu la finale d'ailleurs, je travaillais, j'étais censé travailler, et il m'a dit tu te souviens pas toi de 98 Je lui ai dit non, j'étais trop petit. Ouais. Il me dit, va voir ta finale. Sympa. Il me dit, va voir ta finale, si on gagne, c'est euh, un truc que tu oublieras jamais dans ta vie. Et ça je le, je le remercie parce qu'il m'a ouais. vraiment donné, euh, il m'a déjà donné une chance d'apprendre la cuisine. Parce que sans, sans lui, je ne serais pas là où je suis Tu as dû tellement apprendre en plus. Ouais, clairement. Clairement. C'est tous les fonds de viande. Vous avez des fonds de viande dans des, dans des rondos de 30, 30 kilos peut-être le rondo. Enfin, C'était des trucs, des barmites énormes. On... Ouais, j'en ai chié. C'était <rire> la chambre froide, tu rentrais chercher un truc au congélateur et que tu étais pressé en plein service. Tu devais descendre tout en bas de l'hôtel, à pied. Tu, tu, tu descendais les, toutes les marches d'escalier, il fallait les remonter, je faisais du sport hein. et puis euh, arrivé à la chambre froide tout vrai et là c'est une chambre froide large comme le banc, euh, longue euh, deux fois la largeur du banc quoi et puis euh, c'est tout rempli genre faut tout déplacer pour atteindre au fond le petit truc que tu veux aller chercher quoi. <rire> en plein service et c'est là que je me suis dit si t'as pas de tête, t'es pas organisé, t'as pas de tête, t'as des jambes obligé d'avoir les jambes et moi j'en ai eu marre d'avoir les jambes donc après j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit il faut que je m'organise mieux que j'arrête de galérer parce mmh. que c'était toujours galère déjà c'est beaucoup d'heures de travail alors oui. en plus si tu cours tout le temps tu bah tu, tu tombes dans l'alcool ou la drogue ou quoi non, que mais ce je soit pense que la, pu... non, la oui. plupart des cuisiniers c'est ça hein. ils tombent là dedans hein. alors moi j'ai la chance je suis pas tombé dedans on faisait beaucoup la fête non non mais ça j'imagine enfin, c'était très, façon, très festif c'était les saisons et puis, euh, en saison, ce qui est bien, c'est que tu travailles beaucoup, mmh. mais euh, tu te crois en vacances. Tu sors du boulot, tu es en vacances, en fait, parce qu'il y a les touristes, tout est ouvert, il y a les bars, c'est festif, il y a des concerts dans les bars. C'est super chouette, quoi. Tu as Donc, eu beaucoup, beaucoup de potes. Beaucoup. <rire> beaucoup. De bonnes connaissances. Ouais. Ce ne pas vraiment des potes, c'est des potes de saison, en fait. Oui, c'est ça. Les gens, euh, bah, tu les, tu les quittes. Et puis ils vont ailleurs, et ils vont à mmh. l'île et ils vont, Et euh, tu les retrouves avec plaisir temps. à une autre saison et… C'est ça. Tout. Si on se retrouve par contre c'est euh, « ah bah viens, voilà, on va se mmh. boire un coup ». Euh, non, franchement, c'est j'ai un de mes meilleurs amis euh, que j'ai rencontré en saison comme ça et j'ai arrêté les saisons quand il est parti de saison. Okay. Et puis les nouveaux saisonniers étaient plus jeunes. J'avais toujours mes copains, c'était des mecs de 30 ans. J'en avais 20. Donc… Euh, bah, Expérience, apprendre… Euh, c'est ouais. ça. Et qui m'ont apporté beaucoup plus que les gamins qui, qui sortaient de l'école et qui venaient en saison et qui se prenaient pour, euh, pour des des, fou, des fifous là et puis euh, je regarde je ouais non c'est bon je on arrive sur 2019 alors là bah, voilà. c'est <rire> un copain de saison justement qui mmh. me demandait depuis longtemps toutes les saisons à Châtel est-ce que tu viens au Royal Plaza à Montreux viens je te brief euh, il était seconde mmh. cuisine là-bas et puis je lui dis bah écoute, moi j'ai pas de permis de conduire et puis au moment où je l'ai passé, bah je l'ai appelé du coup. Je lui dis t'as toujours besoin Il me dit on a toujours besoin, toujours, même si tu viens, on aura encore besoin de <rire> <même> <rire> <t> en <rire> Donc on cherche tout le temps. Donc je lui dis ok, pas de problème, il me dit allez je t'emmène. Il m'emmène, on fait un essai, au début c'était avec... avec lui, l'essai, euh, marché de Noël à Montreux à ce moment là. Alors Montreux parce que t'as le Montreux Jazz, Festi... le Jazz Festival, voilà, t'as le Comédie. Aussi. Montreux Comédie Club euh, actuellement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai bon. que tu as énormément de tourisme. Euh, ça tout bouge. Il ouais. y a du passage. Et euh, c'est rare qu'il y ait une période creuse. quoi. Salut Montreux. Salut Montreux. <rire> <rire> et, puis, euh, et puis voilà. Donc, j'ai commencé euh, un essai au marché de Noël, menu de marché de Noël, tout ça. Hyper intéressant, euh, les foie gras, tout ça. La première fois que je fais des entrées. Parce qu'il y de Neige, j'étais toujours aux garnitures chaudes. Donc là hyper intéressant, euh, dressage peut-être 10 minutes par assiette pour dresser une assiette, c'est long, ouais. <rire> c'est très très long et quand tu prends 5 euh, tickets d'un coup, euh, là faut, ouais, faut, être efficace. faut être chirurgical en fait, quand tu découpes quelque chose, c'est mmh. tout à la minute donc euh, il voulait le faire un peu en mode étoilé, le chef, à l'époque. Il était très dans… Il avait ce concept-là. Oui. Beaucoup la cuisine au beurre, Bocuse, mmh. Robuchon. Oui. Il était très inspiré de ces cuisiniers-là. Et c'était un super chef, vraiment. Et quand j'ai fait l'essai avec lui, lui, il est au petit, déje... petit déjeuner. Je lui dis « Vas-y, tu fais ça, ça, ça. » Après, il me dit « Je te brief au bureau. » Alors Et là, il me dit « Écoute, tu as l'air d'un gars bien. Je te prends. » Et ce qui est bien, on en parlait tout à l'heure, c'est que le fait qui te fait confiance sans CV Ouais, sans CV. Je lui dis « tu veux mon CV, je t'apporte mon CV », il me dit « je m'en fous ». Il me dit « je veux pas ton CV, il y en a plein qui sortent des écoles qui se croient plus forts que d'autres là, qui veulent nous apprendre des leçons, alors que moi quand je leur donne un ordre, il dit « non, moi à l'école je fais des accords. Non, Tu fais comme je, je fais les ordres. Et ils aiment bien les mecs sans diplôme parce que… Tu peux les former À ta sauce. Oh Pas mal. Clairement. C'est <rire> clairement ça. Et, et du coup… Du coup, il m'a dit, vas-y, tu viens. Tu commences le 1er janvier euh, 2019. Il m'a dit, je te donne ton 1er janvier, comme ça tu te fais ton nouvel an ouais, ça. et après tu reviens le 2. Et ça te fait qualifier à quoi. ce moment-là de travailler dans, on va dire, dans un palace, de hein, toute façon, c'est ça euh, Ouais, c'est un peu… ouais, c'est… alors en Suisse, le palace, c'est… avec la pierre d'origine, bâtiment historique. Donc, nous, on n'est pas Palace, mais oh. on est Hôtel 5 Étoiles quand même. <rire> je dors. <Voilà. rire> Donc, alors ça, te fait, ça te fait quel effet à ce moment-là quand tu sais que tu vas travailler là-dedans euh, Stress énorme. Premier jour, euh, j'ai vomi. Ouais, je comprends. Mais j'étais pas bien. Alors, je pense que j'ai dû manger quelque chose pas net. <rire> ouais, mais t'avais beaucoup de, de responsabilités. Mais tension. il y avait quand même le ventre euh, comme ça. Ouais. Et puis euh, le nœud au ventre, quoi. Et à un moment, je rentre en cuisine, je fais. ouf. Oh, je me sens pas bien. Je suis allé courir. Sortie de cuisine, t'as le parking souterrain et au parking souterrain, il y a une toute petite poubelle à droite là en sortant. <rire> Celle-là, la <elle> ramasser. <rire> Direct. Après, je suis revenu, j'ai fait. Ça va mieux. Allez, et c'est parti quoi. Et euh, ouais. Après, j'ai, bah, là à ce moment-là, j'avais rencontré les apprentis, j'avais rencontré euh, les chefs de partie et que des bons cuisiniers, que des gros cuisiniers. Le chef de cuisine, c'était, euh, un monstre en cuisine gastronomique. Le second, c'est ce qui m'a fait rentrer, oui. même niveau. Il euh, y avait un chef de parti qui avait fait le Cap d'Eden Rock dans le sud de la France. Donc, euh, le truc, euh, c'est le paradis, quoi, là-bas, pour un hôtel. Non, enfin, que des gars euh, qui bossaient, mais c'était des, des machines, en fait. C'était des machines. Et ils étaient tellement euh, focus sur ça, ouais. qu'ils en devenaient à la limite fous, quoi. Il y en avait qui étaient vraiment, euh, vraiment fous. Hein. fou furieux, j'ai vu des casseroles partir. Euh, Genre, euh, je sais pas, à 10 mètres comme ça, oui. lancer dans une plonge, euh, des casseroles comme ça. Parce que t'avais pas fait tel truc ou qu'ils étaient mécontents Non, même pas, il était précieux. Mon dieu. Ah ouais, en plein brunch, euh, parce mmh. qu'on faisait les brunchs aussi. <rire> Première découpe de viande en salle devant des clients. Jamais coupé un poulet. Ça a l'air simple comme ça de couper un poulet. Hein. Mais bien couper un poulet. Avec euh, chic, c'est compliqué. Comment ça se passe D'ailleurs, ça me fait penser. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à, à l'évolution culinaire, c'est-à-dire à, à l'urgence climatique, par rapport au monde, enfin, du végétalisme et tout ça Est-ce que vous avez une approche là-dessus ou pas euh, Ouais, on a une approche là-dessus. C'est qu'on essaie de faire vraiment un minimum de gaspillage déjà, ça, est gaspillage top. alimentaire. Un très bon cuisinier normalement il, il en gaspille fait quasiment pas. pas. Ouais, c'est ça. Et souvent dans les étoilés, parce qu'il y en avait plein des étoilés euh, qui ont fait des étoilés dans l'équipe, il me disait des fois, une fois par semaine, tu sais pas quand ça tombe, c'est contrôle surprise des poubelles. Excellent. Donc, le chef il fouille les poubelles et quand il retrouve un truc, mmh. ça devait péter, je pense. Et, euh, et j'ai toujours pensé à ça et jamais gaspiller. Jamais. Une épluchure de carotte euh, ou quoi, il ne faut pas gaspiller. Ça peut toujours servir pour un fond de viande, pour euh, n'importe quoi. Donc, il euh, y a ça. Après, c'est un peu une aberration, l'hôtellerie au niveau de l'écologie parce que un hôtel est toujours éclairé. Oui, je sais. Il y a toujours un peu d'éclairage, même la nuit. Il euh, y a le problème de. Comment dire L'eau, la plonge. Oui, mais alors. Décongeler va... quelque chose. L'eau, elle coule tout le temps. Donc on laisse couler l'eau pour décongeler un produit. Alors les choses ont évolué. Je pense qu'avec le temps, on trouvera des moyens techno, techniques pour euh, décongeler sans cette déperdition d'eau. Parce que ça viendra de oui. toute façon. Ça viendra. Parce qu'on peut plus se permettre aujourd'hui, effectivement, même au niveau des coûts. Ouais. Euh, et surtout l'eau qui devient une matière maintenant rare. Donc les choses vont changer dans les années à venir, j'en suis à peu près conscient, s'ils si, si veulent survivre, tous, hein, que ce soit, pas les, que ce soit les, les étoilés ou pas les étoilés, ouais. parce qu'ils vont être confrontés à un moment, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, à mon avis, à une question de rentabilité. Ah ben bah il y a ça, oui. Le fait de juste d'ouvrir l'hôtel, ils ne sont pas gagnants. Le fait de juste, quand j'arrive le matin, mmh. que j'éclaire la cuisine, je coûte déjà peut-être 5000 balles, direct en appuyant sur les boutons parce qu'il y a l'énergie, mm. il y a la main-d'œuvre, il, il y a tellement de choses. So, c'est énorme. C'est énorme ce que, ce que l'hôtel doit, doit fournir. j'ai pas les chiffres, mais euh, ça doit être énorme quand j'y repense. Et c'est pour ça qu'on veut travailler parce que très, ça ouais, ne c est c est très bien. pas en fait. C'est vrai que la Suisse, vous avez, enfin, comme l'Allemagne, vous avez toujours une, vous avez une politique verte qui est beaucoup ah, est... plus en avance qu'en France. Et si si, bah, je, vois, je vois bien parce qu'il y a plein d'expérimentations, mais il n'y a pas la mentalité. Parce que les gens ils vont dire oui, je suis vegan, je pense à l'écologie, tout, tout ça, tout ça, mais euh, le mec, tu le vois dans le parking souterrain, il sort sa Ferrari. C'est un peu, euh, comment dire, c'est pas vrai, enfin c'est faux. Disons qu'il faudrait être raccord sur toute la ligne. C'est ça. Ça va se faire. Je... C'est un peu paradoxal. Le... Du coup. Mais en Suisse, oui, après on a le tri, euh, mmh. pareil, ils veulent qu'on fasse le tri, mais les appartements là-bas sont très chers. C'est-à-dire qu'un studio, tu payes 1200 balles par mois, ouais, ton studio. Alors on ouais. va faire le tri dans un studio, le verre, le carton, le papier, euh, l'incinérable, dans un studio. En fait, ton studio, à la fin, c'est un entrepôt d'ordures. On sent que tu as vécu dans un studio. Ouais, Longtemps. <rire> 3 ans, là je viens de déménager donc je suis assez content. <rire> J'ai eu ma chambre. Waouh Ça faisait 8 ans que j'avais pas eu ma propre chambre, parce qu'en saison je dormais dans le salon de mes parents. Ouais. En colocation à Châtel, encore j'étais dans le canapé lit. Donc Et là, là c'est jour. Donc là c'est. Ouais, avec ma femme. Okay. Donc là c'est. Et donc, on retourne au, au, au palace qui n'est pas un palace, mais aux 5 étoiles. Ouais. Et euh, donc, toi, tu, tu, tu bosses là-dessus et 2019 arrive avec le Covid. Enfin, 2019, ouais, ton engagement euh, et le Covid. 2020 même. Ben, ouais, c'est ça. Mars 2020. Alors là, bah, on était un peu tous perdus comme tout le monde. quoi. On ne sait pas où on va. On ne sait pas s'il faut mettre les masques, on ne sait pas s'il faut mettre des gants. On n'est pas habitué à ça. Et, euh, et on ne sait pas quand ça va fermer si on sera obligé de fermer, il ouais. fallait attendre les décisions cantonales, tout ça, donc vraiment dans le flou. Donc finalement fin mars on ferme, l'hôtel ferme, euh, on ferme jusqu'à juin, mi-juin quand C'est long. C'est très long, mais on n'était pas confinés, et ça c'était top. Oui, parce que nous ça a été complexe. Hein. Ouais, j'imagine. J'ai vu sur Facebook euh, ouais. quelques trucs euh, ouais. c'est même les restaurateurs qui ah ouais. avaient pas les l'air solides, je pense Ah bah ça c'est ils sont morts bien euh, en. ouais eux, ils, sont, ils ont fini six, six pieds sous terre, je pense. C'était à la période justement où il y a eu beaucoup de questionnements sur les valeurs de la vie, euh, ouais. sur le sens que tu lui donnes. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis de la restauration ou du bâtiment, enfin, ouais. de ces métiers qui sont extrêmement durs ouais. physiquement ou au niveau horaire où ça chiffre. Et vous et avez dû vous confronter à être confronté à ça. Et c'est pas valorisé au niveau du salaire, et au Tout niveau de l'humain. Oui. Clairement. Et pourtant, je trouve s'il y a des écoles d'hôtellerie, c'est parce que c'est un métier. Si ouais. c'était un métier comme un autre, enfin comme un autre, non, parce qu'un métier reste oui, un métier. Oui, oui. Mais si c'était quelque chose de banal, n'importe qui pourrait faire de la cuisine ou du service, ou même réceptionniste. Mais c'est un métier. Ça s'apprend à l'école de base. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Et quand je vois les salaires qu'on prend en cuisine par rapport à leur pla au Royal Plaza, on est quand même bien. Hein. Je ne suis pas craché dans la, dans la main qui me donne à manger. Mais j'ai commencé au SMIC en cuisine parce que je n'avais pas les diplômes. Mais je fournissais un travail comme tel. Donc, voilà. Et au niveau de l'humain, bah, les horaires, quoi. Les horaires coupés. Moi, j'ai un copain qui sort de l'hôtellerie qui est arrêté parce qu'il a, a fait un burn-out. Il m'a dit que ça devrait être aboli de travailler, <rire> de travailler en horaires coupés. Ça devrait être aboli, comme l'esclavage. Enfin, il a raison d'une part parce que t'as pas de vie. Oui. T'as pas de vie. Tu commences le matin déjà si en voiture, tu dois te lever à 8h. 8h t'es levé, t'arrives au boulot, t'ouvres, midi service, 14h tu finis, ménage, 15h t'es loin. Minimum, si t'as pas de pépin, 15h allez, 16h t'es chez toi, 17h tu retournes pour aller bosser à 18h. Heures. 19h heures, début de service, 22h ménage, 22h30 normalement t'es loin, voire 23h. Des, de ben, des, des grosses journées. Ouais. Quel bout de un, vrai, sur, une, sur une vie entière, c'est dur à tenir. Énorme. Moi, j'ai eu beaucoup de cuisiniers sur Châtel, notamment, des saisonniers, parce que c'est un peu. Voilà, les saisonniers, c'est. C'est un rythme de vie comme ça. Ouais. Et euh, quand ils. Bah, forcément, après le travail, à, à 23 heures, ils vont boire des coups. Mais ils ne savent pas boire. Raisonnablement. Vous... Voilà. Ouais. On y va à fond, quoi. Et, le problème là-dedans, c'est ça, c'est ce rythme. Parce que le mec, il sort du bureau, il va sortir du bureau peut-être à 18h. Allez, 17h30 ou oui. 18h, 19h, Max, il est chez lui. Il a le temps de se faire à manger, il a le temps de prendre sa douche, il a le temps de parler à sa femme, il a le temps de faire 2-3 trucs. lire un livre, hum. euh, regarder la télé. Euh, nous, à 23h, 23h30, quand tu rentres chez toi, euh, tu, tu prends ta ouais, douche, tu <rire> manges parce que tu n'as pas le choix. <rire> Faut bien manger parce que sinon tu tiens pas. Voilà. Et puis, bah, tu vas te coucher, quoi. Ok. Donc, donc, euh, ouais, donc, donc difficile. Donc, donc là, les gens vous... Ouais. Là, tu étais en chômage technique pendant cette voilà. période-là. Voilà. Donc mmh. là, le rythme cassé total. Mmh. Je fais rien. Là, le rythme, il est. Je suis passé de ça à ça. Ok. Donc euh, compliqué. Je... Même à la fin, je commençais vraiment à m'énerver pour un oui ou pour un rien. Ah bah, ouais. Ça me gonflait vraiment et quand j'ai repris et que j'ai retrouvé les collègues c'était comme un, une réunion de famille en ouais. fait, qu'on se retrouve et voilà, remettre la cuisine en place, retourner, tout renettoyer, tout, tout remettre en place puis après on est reparti quoi et on a refermé après, on a refermé deux mois je crois, l'année d'après je crois, il me semble. Juste avant la Coupe d'Europe, je crois. On avait okay. fermé puis rouvert, il me semble. Et après, donc là, c'est reparti. Ouais. Et vous avez quel public Ah, ah. Alors, le public <rire> oui, euh, Quelle clientèle ah, Ouais. Alors, bah, beaucoup, les, les Montre Comédie Club, là, en ce moment, on ouais. a eu… Euh, bah, ils vont beaucoup au Montre Palace. Hein. Ils vont beaucoup en face parce que c'est LE Palace. Mais euh, sinon, on a quand même eu euh, quelques comédiens comme Artus. Euh, comme euh, quelques comédiens que je connais même pas d'ailleurs, mmh. que je ne lui intéresse même pas. Et on me dit, ouais, il y a lui qui est là et tout, on regarde. Voilà. On a eu Ruff, okay. un rappeur, Ruff. Euh, on, a eu, euh, on a eu des footballeurs aussi, je crois. Mais je ne peux pas sortir et on n'a pas le droit de prendre de photos avec. Ouais, normal. On n'a pas le droit. Mais j'ai des collègues qui le font quand même. Okay. Parce que c'est l'occasion d'une vie. c'est <rire> Mais... pas faux. Mais bon. Mais voilà. Après, on a eu euh, ouais, des hommes politiques, euh, des anciens hommes politiques. Le grand patron qui vient de manger au brunch, des fois. Ancien héros de guerre. Oh. Ouais. Ancien héros de guerre, euh, euh, son père avait été euh, déporté mmh. pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est réfugié en Angleterre. Et puis, il, avait, euh, il est rentré dans la Royal Air Force, où il a fait euh, plusieurs missions... Euh, donc, ouais, un sacré vécu aussi. Ça aurait été un bon, un bon aurait... parcours de vie. Ouais. Ça aurait été un hein. bon parcours de vie pour toi, ouais, je pense. <rire> euh... Mais attends, il est, il est trop vieux, malheureusement, il a 102 ans en février, je crois. Waouh. Donc, euh... ouais, ouais. Et, Et toi, euh... alors tu dois bien avoir une ou deux anecdotes sur euh... toutes ces personnalités. Mmh... Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai croisé Rof quand il sortait des toilettes, quoi. Mais bon, euh, voilà, c'est okay, pas vraiment c est, c est une <rire> c'est pas ouf, mais sinon, euh, non, j'en ai pas trop, c'est okay. assez la routine en fait, c'est assez routinier. Ça hein. te plaît toujours Oui, oui, parce que maintenant, on a un chef qui est très humain aussi, mm. parce qu'entre deux, on a changé de chef. Okay. Euh, on a... Moi, j'ai connu, en bientôt 4 ans que je suis là-bas, j'ai connu quatre chefs, donc euh, ça va vite, <rire> mais euh, le chef actuel, il est... Euh très humain si j'ai besoin d'un congé là j'ai besoin de samedi dimanche par exemple pour venir faire l'interview il me l'a donné je remercie. Il me merci Merci beaucoup cash. <rire> clairement merci chef <rire> OK euh, et toi donc tu euh, pense que tu vas maintenant tu es parti sur vivre en Suisse quoi clairement ouais, euh, je, je pense suis, que je suis implanté ouais tu as la double nationalité ou pas encore pas encore, faut attendre. Tu passeras ton petit examen Oui, je pense. Il faut apprendre <rire> l'histoire de la Suisse, tout ça. Et très bien, mais parce que il faudrait que ça t'intéresse. Sachant que les Suisses apprennent que l'histoire de France. <rire> Et tu parles plusieurs langues pour communiquer avec tout ce petit monde euh, Français-anglais. Ok, simplement. ça se passe pas mal. J'aimerais bien apprendre l'allemand, le suisse-allemand. J'ai mon ami justement qui a quitté la restauration qui ouais. parle couramment l'allemand. Ça peut être intéressant. Et tes projets pour, euh, pour les années à venir Alors. Euh, J'en ai eu plein, ai eu plein d'idées qui me traversent la tête, plein d'idées. Après, euh, j'en ai une en particulier parce que j'ai justement mon ami qui a fait euh, des études euh, de coach PNListe. Tout à fait, je vois. Donc PNL, c'est Programmation Neurolinguistique et c'est effectivement comment aiguiller les gens, euh, comment les faire travailler sur eux-mêmes en, en les écoutant, en leur proposant des solutions. Ça. Euh... Ce serait un beau parcours de vie à avoir aussi, je pense. Non, non, on en reparlera. <rire> Enfin, très intéressant et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais un peu un talent d'audition de, de, d'élocution de, de, de, plutôt éloquence de Même, non élocution enfin ouais. élocution c'est fait de parler mais élo... enfin, ouais. tu parles bien naturellement tu as une aisance pour cela ouais je suis assez à l'aise et quand je parle à des gens qui sont vraiment au bout au bout du rouleau ouais. j'arrive à les remonter, à leur rouvrir les yeux à les, rem... à les redresser quoi sans avoir fait d'études là dedans ça j'ai remarqué euh, plein de situations, euh, mmh. des collègues de travail, euh, euh, mon ami qui est coach PNS mmh. c'est moi qui l'ai coaché sans faire exprès dans un <rire> bar et il m'a dit waouh la claque que tu m'as mis quoi. Et, euh, et il m'a dit j'aimerais bien m'associer avec toi parce que tu as quand même ce truc, il faut que je te montre quand même mmh. deux trois bricoles. Comment <rire> faire vraiment une bonne euh, mmh. réunion. Mais euh, euh, ouais. bah, tu t'intéresses aux gens aussi. C'est ça. Je, je m'intéresse beaucoup, j'analyse beaucoup mmh. depuis tout petit. Malgré que j'ai parlé qu'à l'âge de 4 ans. Ça, on tape, hein. ça, ça on fout. <rire> Einstein, il a mis 7 ans. Donc, ouais. euh... Ok, tu de la marge, c'est ça que Voilà, <rire> je suis large encore. Mais, euh... Mais voilà, c ça peut être intéressant, je pense. Aider les gens, oui. déjà. Et ouais, donner déjà du, du bonheur en fait, aux gens. Parce que ce qu'il y a de plus précieux, je pense, c'est déjà la santé et le bonheur de chacun. Oui. Je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus précieux. Tant que tu es heureux, c'est bon. Moi, je suis en cuisine, j'ai ma petite femme, j'ai mon appart. Je suis très heureux comme ça, même si mon job, c'est pas non plus euh, le plus, euh, ouais, mais y a le un plus côté, confortable. Mais il y a un côté. Enfin, un créatif défi qui ne te déplaît pas quand même. C'est ça. tout ça. Dans ton et hum. puis, il y a eu beaucoup de, trop de défis dans ce métier <rire> et j'aimerais faire des défis peut-être ailleurs. Ok, ça j'entends tout à fait. Et ouais. euh, qu'est-ce que tu dirais pour proposer justement des défis euh, pour tous ceux qui veulent… Ça, c'est ma grande question pour à chaque émission en fait. Qu'est-ce que tu leur dirais euh, pour ceux qui veulent se lancer dans ce que tu as fait, c'est-à-dire euh, la restauration, restauration ouais, avec ou sans diplôme d'ailleurs, parce que toi tu as un côté autodidacte là-dessus, mm. parce que tu as eu la chance qu'on te fasse confiance et qu'on t'ouvre des ouais. portes. J'ai ouais. beaucoup de chance. Que tu leur, comment tu leur conseillerais d'agir en fait Alors, euh, ne pas répondre. Alors, il faut dire répondre. Répondre, On... euh, ouais. Ne ouais. pas trop se confronter à la hiérarchie. Parce qu'un chef, c'est l'armée en fait, hein, la cuisine. C'est que tu as ton uniforme qui doit être repassé, tu dois, as une hiérarchie, donc tu as les apprentis, les commis, les chefs de partie, le second chef, le chef. Mmh. Donc, il y a une forme de grade et euh, euh... donc la grade, l'uniforme, respecter les horaires correctement. S'il y a tout ça qui n'est pas clean, l'hygiène, c'est comme le lit au carré quoi. Ouais. Ton frigo, il doit être carré, c'est exactement l'armée en fait dans un sens, ben, c'est même des, des règles. Mais en même temps, c'est de, de la cuisine et il faut. Et il faut. Hmm. Donc, euh, en soi, c'est un bon apprentissage pour la vie. Hmm. Parce qu'il y en a qui regrettent qu'il n'y ait plus le service militaire justement pour apprendre un peu la vie et l'éducation pour certains. Et la cuisine, c'est exactement ça. Donc, euh, comment agir là-dedans Écouter, analyser, bien regarder et s'intéresser. Parce que si tu n'es pas ouais. intéressé, ça se voit tout de suite et un chef qui voit quelqu'un qui n'est pas intéressé dans ce qu'il fait, c'est déjà vexant pour lui, d'une part. Comme pour toi, si tu présentes un cours à des élèves qui ne s'intéressent pas, je pense que ça doit être frustrant. Enfin, ouais. Ça fait mais chier, concernant le, le Mais le job chez nous, c'est de toujours avoir la capacité de, de réimproviser, reswitcher, switcher re switcher ouais. pour les récupérer. C'est différent chez vous. Ouais. <coughs> chez nous, c'est comme ça. Et si tu ne t'intéresses pas, reste pas plus longtemps. Si vraiment tu viens avec la boule au ventre, déjà que c'est un, un métier qui est stressant quand tu es à l'aise dedans et que tu as quand même ton petit confort. Moi, j'ai quand même mon confort au Royal Plaza. J'arrive le matin, je joue ma cuisine... Je... Ouais, mais parce que tu as toute l'expérience de plusieurs années maintenant. Voilà, je suis... Et encore, il y a quand même ce stress, quand même, parce que je me dis, ok, il y a 200 personnes à l'hôtel, mais il n'y a que 100 petits-déjeuners de réservés. Pourquoi Il y a la moitié qui mange pas le petit-déj, ça me paraît bizarre. donc. J'essaye de, de prendre des informations, d'essayer de chercher pourquoi, comment, pour ne pas me retrouver dans la, dans la misère au moment du service, au moment du rush, parce que là tu peux vite te faire avoir. Et c'est ça ce stress, Il y a, tu vois toujours un peu vers l'inconnu quand même dans certains services. Et, et donc ouais, vaut, vaut mieux quand arrive la boule au ventre, direct, pff, arrête tout. Arrête tout direct parce que tu vas, péter, tu vas péter un plan et tu vas faire une bêtise, c'est sûr. Donc euh, parce qu'il y a quand même ce petit truc derrière ta tête qui dit attention, attention. <rire> donc si déjà tu es stressé en arrivant, <rire> non, ça marche pas. Mais à côté de ça, tu as quand même des points extrêmement positifs. Ah oui, ah ouais, bah, déjà la liberté. Non, Là, celle libre. dont on parlait au début. Voilà, bah mon chef, quand il est arrivé, le chef actuel que j'ai, quand il est arrivé au début, qu'on s'est présenté, il m'a dit « Ok, actuellement, es au petit déjeuner, je, je veux que tu touches rien <rire> !» T'es au petit déjeuner Merci <rire> C'est tombé pile au moment ouais. Et mon chef, il me dit « Moi, je veux rien toucher au petit déjeuner, j'ai autre chose à faire. » Parce qu'il avait beaucoup de choses à régler encore. Et il m'a dit euh, « voilà tu, tu te débrouilles avec ta collègue, et euh, voilà. » Responsable. Ouais. Et je trouve que c'est une un des plus, plus belles choses, effectivement, de la mise top. en responsabilité. C'est top. Ouais. J'ai eu que des chefs comme ça, en fait, mine de rien. Ça correspond bien à ton caractère, je trouve. Ouais. Quand même. Ouais. Et bah, j'ai eu justement le second cuisine actuel, avec qui ça, maintenant s'entend très bien, mais il a compris un peu ma façon de voir les choses. Et au début, il était tout le temps derrière moi, comme un commis, comme un apprenti, tu vois. Tout le temps derrière, derrière, derrière. Au bout d'un moment, je l'ai envoyé chier, il m'a dit « Ouais, mais t'as un problème avec euh, la hiérarchie ?» tout ça. Je dis « Non, mais euh, avec le chef, ça se passe très bien, avec l'ancien chef, ça se passe très bien, avec toi, ça me fait chier. <rire> » Donc, remets-toi toi, toi oui, aussi Oui, mais en es question. obligé de fixer tes limites à un moment. Ouais, t'es obligé de mettre des limites et même si ça plaît pas, je sais que ça plaît quand même au chef. Donc, si ça plaît à mon chef, autant que ça continue dans ce sens-là et qu'on ne soit pas derrière moi à tout regarder tout ce que je fais. Euh... C'est pénible, tu travailles et il y a quelqu'un qui t'analyse, euh, parce que toi es en train de faire un cours et puis il y a quelqu'un du social euh, qui analyse tout, comment tu fais euh, Comment tu fais ton tu C'est fatigant, on va laisser faire parce qu'on sait ce qu'on fait quand même. C'est ouais. pénible quoi. Donc, ouais. euh, mais il y a cette liberté effectivement. Ouais. c'est cette liberté que j'aime. Je te remercie Amrik. comme je veux. C'était cool. Ouais, super, bah, j'ai apprécié aussi. Euh... Ouais. Ça valait le, le, le coup de faire la route. <rire> ça, <rire> ça, ça valait hein.